Bonjour j'espère que vous allez bien, je suis ici à Santa Cruz de Tenerife donc c'est la capitale de Tenerife. Dans cette vidéo je voudrais répondre à la question peut-on vivre du trading sans un gros capital de départ Eh bien oui c'est tout à fait possible dans la mesure où vous avez une bonne méthode de trading et vous gagnez régulièrement. Donc si vous avez une méthode que vous maîtrisez bien et vous avez intérêt donc à chercher la méthode qui vous permet de gagner régulièrement, à ce moment-là vous pouvez gagner régulièrement avec un capital qui n'est pas très important et soit vous avez un capital suffisant pour pouvoir retirer tous les mois la somme que vous avez besoin pour vivre ou bien vous laisser fructifier euh, votre argent sur ce compte qui va augmenter très rapidement. Donc le tout est d'avoir une méthode efficace. Donc si vous avez une méthode efficace par exemple de scalping, en scalping, vous devez arriver à faire au moins 85% de trades gagnants et à ce moment-là vous pouvez arriver à avoir de très bons résultats tous les jours. Donc si vous avez, si vous avez une méthode comme par exemple ma méthode de scalping, vous devez arriver à faire entre 1 et 3% de votre capital tous les jours, 1 et 3% de gains et faire entre 90 et 100% de trades gagnants tous les jours. Donc ça demande bien sûr un peu de maîtrise mais vous pouvez acquérir cette maîtrise en vous exerçant sur un compte de démonstration. Donc c'est ce que je conseille à tous mes étudiants et certains arrivent dès les premiers jours sur un compte de démonstration à avoir de très bons résultats, à faire plus de 1% de gains par jour et à ce moment-là donc ils arrivent à un moment donné à passer en réel avec une certaine assurance qui leur permet donc de gagner régulièrement euh, de quoi vivre s'ils ont un capital suffisant. Donc vous pouvez très bien commencer avec un petit capital et ensuite augmenter petit à petit votre capital en prenant de l'assurance et à ce moment-là vivre de votre trading sans avoir forcément euh, un très très gros capital. Donc il y a beaucoup de, de traders euh, connus qui utilisent le scalping et qui ont réussi à faire fructifier leur, euh, leur compte jusqu'à atteindre des millions. Donc en partant par exemple d'un compte de 30 000 euros, arrivé à plusieurs millions euh, de, de capital donc certains y sont parvenus donc c'est tout à fait possible même si vous ne visez pas forcément des performances telles que celle-là mais vous avez la possibilité sur les marchés avec l'effet de levier qu'il est possible de faire et surtout une fois que vous maîtrisez bien une, une méthode, de gagner vraiment beaucoup d'argent sur les marchés c'est à mon avis la meilleure manière de s'enrichir rapidement mais surtout ayez la patience d'apprendre, de suivre une formation et de prendre le temps d'abord sur un compte de démonstration et puis sur un compte réel petit à petit donc d'augmenter ainsi vos performances et vous pourrez arriver à vivre du trading. Voilà, si vous êtes intéressé euh, par une méthode de scalping efficace, vous avez un lien ici en haut vers ma méthode de scalping. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un like, ça me fera plaisir et partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche. Ainsi vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo, vous recevrez un email. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos et je vous dis bonne chance, bon trade et soyez efficace et soyez serein. À bientôt, au revoir.